Bonjour, bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur euh, le Tarot des Cinq Soleils, ma chaîne, donc. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. On va aborder euh, le thème de la nouvelle lune, donc du 4 février 2019. Wow, wow. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je travaille une astrologie qui est un peu particulière parce que, euh, moi, quelque part, mes lettres de motivation pour étudier l'astrologie sont ni plus ni moins que les 22 lettres, donc, de l'alphabet hébreu. Donc, j'ai fait d'autres cours et tout, donc je m'en arrêterai là pour me présenter pour les nouveaux venus. Il y a plein de choses, disons, dans mes playlists, où vous pouvez, disons, me, me rencontrer et comprendre, disons, comment je fonctionne avec ces 22 lettres. D'accord Bien, alors, maintenant que ça s'est posé et tout, on va s'intéresser à la France. La France, donc, avec ces 22 lettres, euh, naturellement, euh, il y a, en France, on dit France, mais par contre, en hébreu, on dit Tsarfat. Alors, tout de suite, je vais vous présenter ces fameuses lettres, là, comme ça. Ça sera fait parce que, bon, euh, c'est faut que je vous les montre. Et puis après, vous les verrez naturellement sur le tableau au fur et à mesure. Alors, ça, moi je vous montre les lettres hein, pour le moment. Ça, en haut, c'est l'initiale Donc, qui correspond au verso, les amis. Hum? Donc, « ce Ensuite, il y a le « re ». Eh bien, on voit que c'est « mercure ». D'accord <rire> nous sommes dans le signe des Verseaux il y a Mercure en Verseau pour le moment Vénus va arriver en Verseau il est pour le moment en disons euh, Capricorne au début d'accord mais il y a quelque chose de très particulier je vous montrerai dès que je suis de retour euh, sur mon tableau devant mon tableau je vous montrerai que Vénus, le P, donc, est accroché complètement, disons, euh, c'est un axe, il hein, euh, y, y a les axes et puis il y a les planètes, hein, l'énergie, disons, des, des, des, des planètes, et puis l'énergie des axes, hein, qui sont toujours fixes, donc, euh, d'accord Et là, naturellement, c'est la fameuse lune, hein, vous voyez, c'est la fameuse lune, et donc, ces lettres-là, ces lettres écrivent tout simplement France en hébreu. D'accord Toutes ces lettres se retrouvent à l'heure actuelle, mes amis, dans le signe du verso. Vous avez vu Je vous ai montré que l'initiale de France, c'est exactement la 18e lettre. Donc, qui est le verso Quelque part, la France, elle aura un... Une connotation très, très, très, très, très forte avec, euh, naturellement, euh, cette lettre. Hein, c'est évident. Alors, je vous avais dit que le P, là, là le fameux Vénus, hein, le Vénus qu'on ne voyait pas, là, tout de suite, attendez, hop, là, parce que ça glisse, autrement, elles sont très lourdes. Et ben le fameux Vénus, euh, c'est un axe. Hein, alors, il y a certains axes qui ne bougent jamais. Hein, et Donc, l'axe de Vénus du P, donc, hein, du sarf, parce qu'il se prononce feu et peu, mais non, on s'en fiche hein. donc c'est cet axe-là qu'on qu qu parle. Hein. Il relie le verso avec le lion, et là on s'est aperçu qu'il y a eu un espèce de va-et-vient hein, entre le verso et le lion, et ça, ça dure depuis un petit moment. La dernière fois, eh ben, la fameuse pleine lune, elle était en lion, voilà tout simplement. Hein. Et il y avait la lune qui était juste à côté, et maintenant. On se retrouve avec cette, tout cet amalgame donc de planètes hein, et qui euh, écrivent, quelque part, le mot « France ». Alors, moi, je pense qu'effectivement, la nouvelle lune, eh bien, impactera euh, énormément, disons, la France. Elle est française. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce que quand vous êtes pris dans un « tsunami », ce, vous voyez, tsunami, euh, là c'est une connotation également avec le déluge, il y aura un déluge de quelque chose, un dévoilement de quelque chose, un, un truc qui va se passer, voilà. Alors le dévoilement il se fait souvent, disons petit à petit, donc on revient disons à la, à la fameuse lettre initiale, donc du, de cette, du, du signe du verso, de la France, en même temps de Sarfate, d'accord, euh, comment voulez-vous quand vous êtes pris dans un tsunami, euh, vous êtes embarqué dans un mouvement d'eau, admettons, embarqué dans un mouvement de foule, embarqué, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, il y a un côté, surtout en verso, où on aura du mal à se retrouver, disons, personnellement, hein parce qu'il va y avoir un, un, quelque chose de très collectif, en même temps, une structure, parce que c'est saturnien malgré tout. Hein, et même la lettre donc, euh, de, de, de l'initiale hein, euh, et de ce verso, c'est quand même quelque part euh, euh, une amorce, on va dire. Hein, ça représente aussi l'hameçon, aussi, voilà, qui tire le poisson, sachant que juste... Après, donc, euh, ce fameux signe du verso, on va voir les, les poissons. Donc, il y a aussi, également, un effet boumonde par rapport à tout ce qui s'est passé, disons, euh, pendant euh, le mois du scorpion. Là, on passe vraiment, là, y a, si vous voulez avoir des détails à l'heure actuelle, là, quels détails on peut avoir quand on parle quelque part de tsunami, tsunami, soulèvement euh, il y a quelque chose, disons, de très fort, là, qui qui fait que l'individu aura du mal à se différencier par rapport à un mouvement. Il va, C'est le côté un peu, disons, oh là là, je, je, je suis débordé, disons, par tous ces trucs, etc., etc. Dans la vie personnelle, voilà, on pourra dire ça comme ça, tout d'un coup, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut courir pour avoir, disons, le truc pour attraper tellement que les choses vont aller euh, vite. Maintenant, on accélère le mouvement, sachant que Mercure, c'est très mental, qu'Uranus, que Mercure, c'est le petit Uranus, on dit, et qu'Uranus se trouve en Bélier, Bélier, Mars, vous vous imaginez un petit peu, euh, euh, Uranus, excusez-moi, Uranus est... Euh, et Mars sont en bélier pour le moment où là, on parle, disons, disons de structure personnelle, c'est-à-dire nouveauté. Là, on est en plein, disons, dans une nouveauté, d'une nouvelle structure et tout. Alors, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il a à faire, donc, Mars, par rapport, donc, au, au, au Verseau eh je peux vous dire que Mars, il a à faire au Verseau parce que si euh, la lettre, je vais vous dire ça comme ça, D'accord La lettre, donc, de Mars, je vais vous l'écrire carrément, c'est comme ça, de, c'est un ah, Excusez-moi, là j'ai mal fait. C'est un D'accord Ça, c'est la lettre de la planète qui porte dans son sein, disons, la planète Mars. Bien. Mais cette même lettre, hein, c'est l'initiale également, donc, de... Gli, j'ai le marqué ici, D-L-I, donc ça c'est la même chose, ça veut dire un 2 vous voyez, c'est la même chose. Et ça, ça veut dire verso, enfin c'est-à-dire plus exactement euh, le récipient, le récipient, disons, qui contient cette eau qui sera déversée. Euh, donc il y a un côté extrêmement martien, comme je vous l'ai toujours dit, Dans le signe du verso, euh, le verso est un, est une personnalité qui, euh, qui, qui est quelque part martienne en même temps, euh, c parce que toutes les, toutes les personnes, disons, qui osent, un petit peu la nouveauté, elles ont euh, ce côté, disons, martien, de courage, parce que, elles sont seules, au départ, pour pouvoir lancer un mouvement. Euh, voilà, là je reviens, disons, par rapport au gilet jaune. Au départ, c'était, disons, un petit mouvement. Mais, le, mais ça se construit au fur et à mesure et ça devient plus en plus fort. Et quelque part, euh, le, ce, ce réceptacle devient plus dense... Également plus large, vous voyez ce que je veux dire, plus construit. Et après, on parle de tsunami, là, parce que, oui, il y a cette eau qui se déverse, donc, du récipient. Après, on va aller, naturellement, en poisson, hein, la prochaine fois. Alors, euh, Tsarfat, le voilà, Tsarfat, où il est donc, la première lettre, ça, c'est un nouveau, disons, ici, elle se trouve ici, c'est Mercure. Ensuite, c'est la fameuse Vénus, son axe énergétique, là, qui rejoint, disons, systématiquement, toujours, toujours, toujours, donc la maison du Verseau et la maison du Lion. Euh, ensuite, vous avez dans le feu, le côté, disons, euh, parler les annonces avec euh, Mercure, avec la Lune. Là, vous avez, c'est un truc de fou. Et je vous montrerai maintenant, disons, euh, euh, ce truc de fou qui se passe avec la Lune. Parce que la Lune, elle elle a tout. Elle est tout, elle est rien. C'est-à-dire que dans le sens, là, il y a, euh, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu vas jusqu'au bout ou pas Et à un moment donné, est-ce que tu laisses tomber ou est-ce que tu renais de tes centres. Alors, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Euh, maintenant qu'on a vu ça, et les lettres, hein, et que vous avez bien vu que ça se trouvait, en ce moment, dans le signe, donc, du verso. Hein, et que dans ce signe du verso, c'était écrit, vraiment, France. Bah oui, avec... avec euh, avec les lettres là, avec les planètes et tout, on voit le mot France écrit dans ce signe du Verseau à l'heure actuelle. D'accord? Donc là je regarde. Tsunami, c'est le déluge. Alors il faut savoir que le déluge se dit en hébreu euh, comment on dit ça. Maboule. Maboule. Un cinglé, maboule. Alors c'est fou. Comme, pourquoi ce mot « maboul » C'était le mot initial, sachant que dans le premier déluge, on annonçait déjà, à cette époque-là, qu'il allait avoir un second déluge. Donc, il y avait une question, disons, de profession. On dit « attention, là, il y a un premier déluge, mais le deuxième déluge, euh, en se référant, disons, au mot », ça sera, disons, le côté Maboule, le délire. On va marcher sur sa tête. On va être dans une époque d'hérésie de cinglé. Vraiment un truc de cinglé. Voilà. Exactement. Et naturellement, bah, et les gens, ils s'en rendent compte à l'heure actuelle que euh, c'est même pas la peine de chercher, disons, le vrai ou le faux. Maintenant, c'est tout mélangé, tout mélangé, tout mélangé. Il y a simplement, disons, à un moment donné, on se rend compte, disons, euh, si on est heureux ou si on n'est pas heureux, quoi. Il n'y a même plus à compter. Euh, euh, Est-ce qu'on n'est plus dans la philosophie, là C'est fini. On est dans... Euh, Comment on va vivre Donc, le mec qui essaye de venir avec sa philosophie, sa psychologie ou quoi que ce soit, mais ça y est, ça c'était du temps, mais bien avant des Lumières où on pouvait, disons, se faire des petites flambées comme ça. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Euh, on est à la fin des temps, mes amis, à la fin des temps d'une époque, disons, cette époque, elle est révolutionnaire. Et voilà, disons, ce qu'annonce, naturellement, la France, je n'invente pas, euh, c ça a déjà été annoncé, disons, depuis bien avant et tout, Nostradamus, naturellement, parle énormément de la France, mais je, vous, je, je parle de Nostradamus, je ne parle pas des autres et tout, des gens, mais où je me suis même rendu compte, disons, que lui-même, disons, étudiait carrément et après avec ses prophéties, disons, relevait, euh, disons, l'histoire, mais il y a des choses qui sont tellement même plus claires ailleurs, mais même, il n'y a même pas de, de, de comparaison, donc, hein. la France, pour revenir, disons, à la France, la France, elle est complètement impliquée dans ce euh, retour, alors, retour, retour disons, peut-être à la normalité, parce que, naturellement, quand c'est un pays chute au plus bas, et eh bien, euh, quelque part, à un moment donné, zouf, on ne peut pas faire autrement que de remonter, ou bien on est carrément enterré, disons, avec le mouvement. Donc, c'est plus possible, là. Et il va y avoir un espèce, disons, de bouleversement incroyable. Alors, naturellement, ça, c'est l'énergie immense qui va tomber sur la France. Alors... Si c'est le d'État, les ministres, les machins, ils vont en prendre de plus en plus, même les gilets jaunes, parce que eux aussi, disons, ils sont tout en haut, donc il y a vraiment une question, disons, voilà, et en bas, et au fur et à mesure, mais chacun à notre, euh, euh, comment on va dire, à notre mesure, on va avoir un adversaire. Alors, est-ce que tu es décidé euh, Est-ce que tu es construit euh, Est-ce que tu veux y aller Est-ce que tu veux vivre comme ci ou comme ça vous voyez, il y a des choses comme ça qui se passent en ce moment qui sont vraiment incroyables et qui, des événements, vont nous pousser quelque part à, à nous réaliser, à nous structurer jusqu'au bout pour naturellement aller dans le sens de la vie. Alors, maintenant, je vais vous montrer ici un petit calcul avec mes lettres, et vous allez comprendre comme ça peut être écrit. D'accord Là, je parle de l'une. Là, je parle de l'une. On est d'accord Alors, je vais faire ça tout doucement parce qu'il faut que vous regardiez Déjà, oh. voilà. Alors, je aller devant mon tableau. Et là, vous avez chaque signe à une lettre. voyez, chaque signe est attaché à une lettre. Là, comme ça. Si je lis ces lettres, eh hein, bien ça, ça veut dire malade. Ça veut dire, euh, euh, oui, la maladie, on va dire la maladie, hein? c'est-à-dire maladie, mais là, on parle de la lune. Hein? Donc, il y a quelque chose, disons, de très euh, maladie de la vie, hein? puisque la lune, naturellement, euh, euh, parle naturellement de la vie. Hein? Et le même mot, c'est-à-dire avec les mêmes lettres, écrit de la même façon, mes amis, ça veut dire également phénix, voilà, hein, phénix, donc renaître de ses cendres. Alors il y a une histoire, disons, de maladie de la vie ou de renaître également de ses cendres. C'est exactement, disons, euh, les mêmes lettres qui écrivent exactement, disons, là, deux choses qui sont totalement différentes. Donc c'est... Remettre ou euh, mourir, tout simplement. Donc, euh, le phénix, euh, ça écrit le phénix et ça écrit la maladie. Là, je vais reculer un petit peu et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Voilà, hop là, je vais vous, éc... je vais vous montrer quelque chose d'autre. Là, un petit peu, il faut que ce soit quand même, que vous puissiez le voir. Non, je pense que ça va là, attendez-moi. Je pense que ça va pour que vous voyez bien le tableau. Alors, la vie, qu'est-ce que c'est La vie, je vous l'ai dit depuis longtemps, ça déjà, euh, utilise, c est, c est, est relié au mot 18, hein, au chiffre 18, pardon. Euh, c'est un secret qui se trouve caché, donc... Dans euh, les nombres donc, de la Lune, parce que 400 et 22, la Lune porte le chiffre, c'est la 22e lettre, la dernière lettre, c'est pour ça qu'on me dit aussi que c'est la dernière lettre, c'est aussi, disons, une connotation avec la fin des temps. Hein, D'accord Et son poids, enfin son nombre, c'est 400. 400, quelque part, représente... Un nombre euh, d'exil, de passage de souffrance, d'épreuves, on va dire. Et si on divise 400 par 22, au creux, on trouve 18. Donc, on trouve 18. Euh, il faut savoir une chose, c'est que l'axe lunaire, hein, avec les nœuds, les fameuses nœuds, là, hein, il passe, donc euh, il se décale, de 18 mois, en 18 mois, en 18 mois. Chaque signe, d'accord Donc en bas, parce qu'il y a le sud et il y a le nord, donc dans un signe, euh, vous avez un passage de 18 mois, lunaire naturellement, sud ou nord, on n'en est pas là, on s'en fiche. Je vais vous amener à quelque chose. C'est-à-dire que le 18, qui est le secret du passage du nœud lunaire, il est complètement lié avec euh, la 18e lettre donc qui appartient au Verseau. Vous comprenez C'est lié, c'est complètement lié. Le Verseau, on sait que c'est naturellement le passage vers une nouvelle ère. On passe du poisson au Verseau. C'est exactement, disons, le même sens, l'air d'un du verso, c'est-à-dire du poisson au verso, il fait comme ça, le poisson il est là, le verso il va là, et bien c'est exactement la même chose pour les axes lunaires qui se déplacent comme ça, il était, l'axe lunaire était avant, donc, juste disons avant, hein, c'était le premier truc, ça correspondait grosso modo, disons, à l'élection euh, du président Macron. Donc, c'était là, donc en verso, vous comprenez, il a passé 18 mois en verso, et maintenant il se trouve en capricorne, cet axe, euh, sachant qu'en bas, c'est le cancer, la vie le cancer, sa planète, naturellement, qui est le soutient, qui, qui, qui, qui nourrit ce cancer, c'est la lune. Vous voyez Donc là, en ce moment, il y a un, euh, le puzzle ou les pièces, si vous voulez, c'est comme un moteur. Roum, roum, on est en train de bloquer ici. Roum, roum, on est en train de bloquer ici. Là, allez, passe-moi ta clé, passe-moi ton machin. Roum, roum, on est en train de faire ici. Bref le moteur, à l'heure actuelle, finit, disons, d'être construit. Après, il faudra, disons, s'installer, conduire, etc., etc. Mais là, euh, par rapport, disons, au message euh, des, des planètes, quand euh, je, je, je montre, disons, les lettres, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, non pas un message comme ça, c'est textuel, c'est écrit, c'est avec des lettres. Et tout ce qui se passe ici, naturellement, ça peut être retrouvé, disons, dans des prophéties qui sont écrites, et là, je vais dire, par des sadiques, ce juste. Vous voyez, donc pas, euh, disons, euh, Madame, euh, Madame Irma, là, comme je dirais. Ça, c'est vraiment des choses, disons, qui sont, qui, qui sortent, il y a des choses qui sortent des, des textes sacrés, hein, d'accord donc ça, c'est quand même c'est une période qui est absolument, disons, incroyable, sensationnelle. Hein le, le Tse, le fameux, parce que là je parle de Tse, puis du, du, du juste également, il représente également un homme en prière, dans le sens où, vous comprenez que c'est quand même le verso, le verso, il est lié, euh, disons, à un monde très spirituel. Et donc, ça se tourne à l'heure actuelle, disons, vers, vers des… le verso sait qu'il peut faire descendre, disons, la miséricorde, mais naturellement, il faut qu'il se rattache à cette miséricorde, il faut quand même qu'il puisse au moins reconnaître, disons, la valeur de la vie, des vies, la valeur de chacun développer cette bienveillance, là c'est un message qui est immense et tous ceux qui iront quelque part dans ce sens seront mais vraiment harponnés naturellement par l'énergie de ces justes qu'on ne voit pas mais qui est de plus en plus présente et qui est là parce que naturellement il y a des générations et des générations de petits-enfants, par exemple, par rapport à ces juste qui disent « ah oh, mais je reconnais, il y a, il y a un tel de ma famille là et là et là et là, mais moi j'ai tout donné, etc. » Il y a tout le monde, disons, qui est là et qui envoie des hameçons et tout pour pouvoir naturellement repêcher. Il y a un bateau qui va partir, c'est la terre, on va dire ça comme ça, dans une nouvelle ère, vous comprenez mais cette nouvelle ère, il y a quelque chose de tout à fait, disons, de bienveillant, où il y a beaucoup, beaucoup de signes qui, à l'heure actuelle, disons, arrivent, comme vraiment des étoiles filantes de tous les côtés et tout, pour te dire, prépare-toi à une nouvelle ère, mais mets-toi, en, en, en, toi-même, disons, en, en état. On est d'accord Et il y a un retour, naturellement, il y a un retour, ça va, ça va prendre le temps que ça prend, et les gens vont aller dans ce sens, quelque part, la, on va dire, le monde va commencer à ouvrir des yeux pour savoir, disons, qui mène le monde. On est dans une espèce, le monde est un une espèce de supermarché où on a mis des tas d'individus qui doivent régler des comptes karmiques. Il euh, y en a qui s'imaginent qu'ils ont acheté le magasin, alors qu'en définitive, ils pillent, euh, en plus de ça sans se rendre compte, leurs leur propres ressources, euh, euh, comment on va dire, euh, ils se sapent, ils se coupent l'herbe sous les pieds, parce que si on est revenu ici sur Terre, vous voyez, c'est pour réparer justement quelque chose, sinon on ne reviendrait pas, hein euh, tout simplement, c'est ça le karma, hein, donc on ne reviendrait pas, et donc cette fameuse ce, ce fameux mouvement là de la terre et de nettoyage, là de la terre tsunami, je parlais en ce moment et tout, c'est un très très très gros nettoyage et tout, mais euh, euh, il est lent. Il est dense, mais il est lent en même temps parce qu'il y a toujours un, il y a toujours un qui dit attends, attends, attends moi, il, il ne part pas tout de suite, moi il faut encore que je sauve par exemple ce petit ou ce petit ou ce petit. Vous voyez, on est en train de bénéficier euh, de ce temps, mais il faut quand même le mettre également personnellement donc à profit, c'est tout. C'est à dire que là, on en est dans une, si je peux résumer ça euh, tranquille, on est dans une dans une phase, disons. Euh, de constat il n'y a plus rien à mettre sous le tapis on peut, il, le tapis il ne peut, peut plus rien avaler ça y est c'est terminé donc dans notre vie il y a un constat et on se rend compte que si on, on ne vit pas selon sa nature on part en dépression parce qu'on n'est pas à sa place donc, faut, et, et on est mal et c'est pour ça qu'en définitive il y a une forme de, de déprime chez les gens c'est parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et si c'était à leur place, ils seraient heureux. Donc, il y a une question, disons, de retour au bonheur, en disant, non, mais toi, tu ne vas plus m'attribuer, disons, ma place. Moi, en faisant le silence, quelque part, parce qu'en plus de ça, le, le verso, c'est aussi un signe extrêmement méditatif. Hein. Vous voyez, ça fait le lien. Hein. Et euh, il, il comprend un peu, disons, où est la place de chacun sans le pouvoir l'envier, chacun sa place terminée, moi j'ai la mienne, je, je kiffe mon bonheur comme ça terminé, l'autre s'il il envie de le kiffer comme ça, c'est normal, il est à sa place, et si je vais à, à, chez lui, bah, là, on ne sera pas, et puis il y a personne n à sa place, c'est pour ça qu'il y a une question, disons, très très forte qui se passe là, il y a Mars et Uranus, vous vous rendez compte, c'est-à-dire le, le, quelque part, disons, la nature du verso qui se trouve à l'heure actuelle en Bélier, avec les lettres que je vous ai montrées, parce que Uranus, c'est quand même euh, la planète également du Verseau, Mars. Je vous ai montré que l'initiale, donc c'est l'initiale aussi, donc de, de, du, du fameux Verseau, disons dans le côté euh, euh, euh, courageux, l'énergie, vous voyez Il y a une espèce de boomerang là qui passe en... Entre le collectif, le côté collectif où on doit se stru structurer dans le collectif. Alors, il y a, il y a naturellement le bélier et là, il y a le verso. Il y a les deux en même temps qui se passent. Oh, yo, yo, yo. Après, on va passer naturellement, vous, en prendre le bain naturellement dans le signe dans le du poisson. C'est le mois prochain, d'accord Celui-là, c'est encore une grande histoire. Alors, on ne va surtout pas en parler là maintenant. Incroyable alors là maintenant, je vais vous dire, quel est le secret donc de cette lune Mis à part, disons, euh, le côté, euh, le côté, disons, complètement lunaire, hein, qui se retrouve avec l'axe lunaire, avec cette lune qui se déplace sans arrêt, etc. etc. on n'ira pas voir autre chose pour le moment. Et là, on va aller regarder, disons, la lune. Euh, vous voyez que la lune, ici, euh, si elle traverse un signe en 18 mois en haut, elle traverse un signe en 18 mois en bas. C'est-à-dire que lorsque lorsqu'on est sur une période de transit de deux signes consécutifs, comme on l'a vu, c'est-à-dire euh, là, du verso en capricorne et ici, bien sûr, du lion. En, euh, en cancer et eh ben ça fait 18 et 18 ça fait 36 et en haut ça fait 18 et 18 et eh ben ça fait 36 le total et eh ben mes amis ça fait 72 regardez vous voyez ça fait 72 et 72 naturellement c'est ça nous ramène disons à la hausse tout ce que peut disons euh, exprimer euh, une certaine euh, je vais pas aller là dedans parce c'est vraiment euh, c'est trop profond hein. on va pas aller là on va pas aller là j juste pour ceux qui connaissent euh, donc euh, là on, on voit qu'il y a disons quand même sur sur cette période de trois ans donc hein, euh, depuis le mois euh, donc d'élection du président Macron jusqu'à la fin où ça va se terminer, donc l'axe lunaire, euh, donc en cancer, euh, là, on va avoir, donc, euh, ces trois ans de passé, et dans ces trois ans, mes amis, euh, là, il y aura un ménage de faits inimaginable. Euh, donc, on n'est pas, ça sera donc en, 2000, euh, en 2020, hein on est d'accord euh, donc il faut attendre encore en 2020, pour ça je vous ai dit, ça va aller doucement, là on est en train, le ciel il est en train disons d'emboîter, enfin le ciel, vous comprenez, hein, le ciel, euh, le verso c'est un homme en prière hein, quand même aussi, exactement, hein, c'est une connotation également avec le bélier qui est ou également disons un, en, en, en, en prière, il y, a, il, y a de, il y a beaucoup de renvois là, euh, donc dans le sens où, euh, on a une miséricorde qui nous tombe du ciel et naturellement le ciel il est ouvert et c'est le moment de prier et de savoir disons qui dirige le monde, qui dirige votre vie, hein. quelle est votre étincelle, naturellement c'est une étincelle qui est divine et c'est cette lumière hein, que vous devez euh, euh, exprimer, hein. mais c'est la fête quelque part de savoir toutes ces choses là, vous vous rendez compte, c'est la fête, évidemment on est dans un gros bazar. La baraque, à l'heure actuelle, se construit de tous les côtés. Alors, on a l'impression que c'est du chantier et tout. Mais non Je vous ai montré, les poutres, elles sont marquées, ça en met là, ça en met là, ça en met là, et tout commence à s'emboîter. C'est vraiment pas un travail comme ça, olé, olé C'est vraiment un travail minutieux d'architecte au millimètre près. Et là, on est en train, disons, de traverser une période qui est extrêmement importante. C'est vrai que je ne vous fais pas, disons, une comme on va dire, euh, la nouvelle lune normale, on va dire, comme les astrologues, oh, c'est comme ça, je, je fais à part, euh, c'est parce que je, ça me plaît ce que je fais, et dans ce sens-là, hein, et je découvre des tas d'autres choses. Là, je vais vous présenter au-dessus aussi une autre chose, par exemple, pour vous montrer à quel point euh, ces, ces, ces lettres, elles sont tout à fait incroyables, et on peut les comprendre également, disons, en français, et même en anglais. Alors, le côté, disons, euh, boomerang, je vous ai dit, c'était, euh, non, je ne l'ai pas dit celui-là, ah ben, il y a un gros boomerang aussi, ah, mais on va pas rentrer là-dedans, je vous dis les annonces, hein. donc, il y a un gros boomerang qui arrive, naturellement, c'est par rapport aux années 2000, 2000, 2018 2019, je vous ai dit, wow, wow. qu'est-ce qui s'est passé, naturellement, en 2000 il y a eu plein de trucs qui sont passés et c'est pour ça qu'en ce moment, disons, il y a tout le monde qui hurle en ce moment parce que eh ben on s'est fait vider les poches quelque part avec l'euro. Euh, la baguette qui valait un franc, euh, tout d'un coup, elle vaut euh, un euro. Euh, mais où est-ce que tu as vu qu'un franc, ça valait un euro? Et on a, on s'est habitué. Donc, avec ce petit changement, au départ c'était bien noté, tout, et puis maintenant, disons, il complètement embrouillé, on ne sait même plus, disons, le rapport euro-franc, on sait même plus ce qu'il y a en caisse, ni dans les, dans, dans les coffres ou quoi que ce soit. Les coffres de la banque, naturellement, là, on parle hein, du signe du scorpion, figurez-vous, de la maison du scorpion, ouais, hein, c'est là où c'est tout enterré et tout, puis on voit que ça fuit en ce moment, ouais, je vous dis. Pourquoi Parce que ça a vraiment euh, un lien également avec le verso, le scorpion a un lien immense avec le verso, mes amis chiens. Alors, oui, là, on est dans une espèce, disons, de boomerang par rapport au pognon, la liquidité et tout, où est-ce que ça fuit, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et hop, là, on retrouve naturellement, pour rien, et naturellement, à un moment donné, il y a un effondrement des valeurs. Alors, effondrement des valeurs, on va dire que depuis l'an 2000, enfin en 2000, là, euh, en 19 ans, 18 ans, 19 ans, 19 ans, donc, hein. Wow Ah oh, bah alors, là, euh, on a fait, euh, on, a, on, on a mis le paquet, effondrement des valeurs, d'accord Alors, dans valeur, vous mettez tout ce que vous voulez, effondrement des valeurs. Et là, maintenant, je vais revenir, hein. disons qu'est-ce qui avait été posé eh ben, c'était carrément, disons, l'euro. En l'an 2000, l'euro, l'Europe, le machin et tout, clac, c'était tout bouclé, ça, tout, tout, tout, tout bouclé. Très bien. C'est le boomerang dans votre vie, vous devez regarder ce qui s'est passé en 2000. Hein? D'accord euh, Mais là, ça, comme c'est gros, ça nous pète à la tête. Vous hein? voyez, Il y a, chacun naturellement à sa dimension, on peut le remettre hein, à sa dimension. Hein? Voilà. Euh, et, et donc, euh, là, à l'heure actuelle, je crois que dans même pas 60 jours, même pas deux mois, euh, l'Angleterre sort de l'Europe. Alors, euh, là, pourquoi je vous parle maintenant, disons, que l'Angleterre sort de l'Europe Il faut savoir une chose, que euh, l'Angleterre, qu'on qu dit, oh, c'est un british, on est d'accord British. Qu'est-ce qu'ils font, l'Angleterre euh, euh, très indépendants euh, ils sont toujours disons ils sont, ils sont comme ils sont quand même un petit peu sensationnel cela hein voilà et ils ont dit oh, non non non non, mais nous on va sortir euh, on va sortir de l'euro là parce que et puis hein, il n'y a même pas de clôture il n'y a même pas de signature pour pouvoir sortir parce que de toutes les façons comme vous avez mis euh, le machin en place euh, il n'y a même pas la possibilité euh, de sortir de l'euro bah, puisqu'il n'y a pas eu ça ah bon, on peut sortir comme ça puisqu'il n'y a pas de clause, c'est comme si le machin n'avait pas euh, euh, été, euh, je veux dire, euh, écrit correctement jusqu'au bout, Bah oui, c'est clair. Donc, euh, ils vont sortir. Alors, naturellement, euh, les autres pays européens qui sont, disons, pour l'Europe, euh, je respecte naturellement tout, euh, tout, parce que vous avez, disons, votre point de vue sur chaque chose. Moi, je vous parle, disons, par rapport à mes lettres et par rapport à ce qui se cale en ce moment, disons, dans le ciel. D'accord, je ne parle pas, je ne cherche certainement pas à vous convaincre si vous êtes pour l'euro ou contre l'euro. Quelque part, de toutes les façons, euh, là, on en a même... Euh, ce même pas le sujet, vous voyez. C'est simplement comment ça s'arrange par rapport à tout ça, à l'heure actuelle. Et, et donc, euh, l'Angleterre, la, la, la, elle, elle se casse. D'accord, elle se casse. Mmh mmh. Et l'Angleterre, elle... Euh... Qui c'est l'Angleterre vous avez vu que tout le monde parle anglais. Enfin, s'il y a une première langue à parler pour pouvoir se comprendre dans le monde entier, c'est l'anglais. On est d'accord. De l'autre côté, quand on veut avoir euh, quel auras-tu, on est naturellement en référence avec le méridien Greenwich. Angleterre, à nouveau. Donc l'Angleterre, Angleterre. Donc les mesures d'angle par rapport au monde, passe par l'Angleterre. Maintenant, comment se dit, euh, comment se dit en anglais, euh, l'Angleterre, comment se dit, euh, excusez-moi, j'ai trop de trucs dans la tête, alors je vais me recentrer. L'Angleterre, en anglais, c'est un British, vous hein, l'avais dit, British. Or, c'est rigolo, parce que quelque part, « british », moi ça m'a toujours fait rigoler, euh, parce que « brit », on est breu, hein, je veux dire, c'est composé de deux, deux mots. « Brit », ça veut dire « alliance ».« ish c'est « homme ». L'alliance des hommes, « british ». Vous voyez un petit peu comme c'est, comme euh, quelque part les lettres, euh, qu'on ne veuille pas, elles, ont, elles, ont, elles, ont, elles, elles marquent quelque chose elle marque la caractéristique, disons, d'un pays, mais c'est fou ça, c'est complètement fou, c'est pour ça que c'est un, une passion, quoi, ben, c est, c est, ça nous ouvre tellement, disons, mais tellement, tellement les esprits, que c'est absolument, disons, hallucinant, voilà, c vous voyez, c'est la première langue, fuseau horaire et c'est eux qui veulent sortir de l'Europe, et à mon avis, donc, étant donné que c'est un peu le chef de file de ce qu'il a envie de faire, comment il a envie de faire, etc., etc., et puis que c'est marqué avec « British euh, », je ne sais pas, ça ne sort pas de ma tête, mais moi, par déduction, donc ça ne tient qu'à moi, j'ai l'impression que ça va être le truc « chic qui va euh, nous montrer qu'en définitive, ce lien, disons, chaque pays peut couper un lien et euh, peut euh, remonter comme ça, disons, euh, « euh, récupérer, disons, euh, ses propres forces, parce qu'on est vraiment dans, dans le thème là, de cette nouvelle lune et tout ça, de récupérer ses propres forces de façon, parce qu'on va aller en, en poisson après, à ne pas être dilué et assimilé à n'importe quelle idée autre que disons, euh, euh, soi, quelque part, bien que quelque part, ce poisson nous emmène, disons, dans un monde où, quand même, d'amour, d'émotion, mais où on peut se perdre énormément si on n'est pas construit. Donc, là, mes amis, quelque part, j'ai voulu faire vraiment cette vidéo dans ce sens, concernant, disons, ces influences de la nouvelle lune, la pleine lune, elle va se passer encore, disons, en mois de février, mais ça va être fini, hein, d'accord, on va passer de l'autre côté. Mais euh, là, euh, cette nouvelle lune, il euh, y, y a des forces énormes qui arrivent, de façon à pouvoir vraiment vous, vous renforcer. C'est des aides euh, pour euh, vous muscler, même le cerveau, le cœur. Et le cœur également, attention, hein, c'est en même temps, ça, ça marche en même temps, là dans le verso à l'heure actuelle. Si tu as que la tête, allez, si euh, tu as que le cœur, pareil, y a, y a, y, c'est les deux, voyez, masculin-féminin. Là, je vais remonter sur le côté masculin-féminin. Il y a une question vraiment, disons, d'alliance hein, entre le masculin et le féminin, hein, c'est-à-dire. Il faut être euh, construit de la tête mentale, chaud au cœur, avoir cette capacité naturellement de relier les deux, naturellement, et de soi au divin. Vous voyez, et quand c'est comme ça naturellement, après, il euh, y a une chaîne naturellement, où, euh... mais là on parle naturellement, de... <rire> naturellement, naturellement. De, de la vision ouais, du, du du monde du verso par la suite hein. on n'y est pas encore hein. mais le, le fait de dire que c'est on est en train disons de mettre un pied là dedans mais vraiment, réellement réellement euh, moi je trouve que c'est très encourageant Oui, la baraque, eh ben, elle est un petit peu en construction Il voilà, y a des trucs qui sont encore voueux, il y a des machins et tout Mais même dans votre vie, vous allez voir Mais vous allez voir en même temps des choses qui sont absolument incroyables Moi je vais vous dire une chose Personnellement, puis on arrêtera par C'est une petite histoire qui est rigolote Mais euh, c est, c est, pour moi c'est jamais anodin Parce qu'il m'est arrivé souvent avec des petites histoires rigolotes comme ça et je les regarde après, enfin je les regarde tout de suite de, de près. Bref, hein, ça fait à peu près plus d'un an que je suis en galère avec des tas de dossiers. Enfin bon, c'est pas important, ça on sait, l'administration, voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est fermé, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Qu'est-ce que vous voulez faire hein? Des fois c'est fermé les choses. Et puis, euh, je sais pas, j'ai eu un truc, là je suis allée, disons, j'ai pris un peu de vacances. Et puis tout d'un coup j'ai complètement oublié euh, euh, euh, ces problèmes et tout. Ah, oh, j'étais tellement contente. J ai, j ai, vraiment, j'avais un truc, là, vraiment, vous savez, quand vous... Euh, moi, je suis j'ai l'amour de la vie et tout, de ci, de là, mes proches, etc., etc., et que j'aimerais trop... Oh, enfin, bref, tous mes trucs qui sont à moi, personnels, qui sont intimes et tout, bien. Et puis, avec ce souhait naturellement, de poser quelque chose, mais c'était vraiment dans, dans le cœur, vraiment le, hein, le... Voilà, comme ça. Je suis arrivée, qu'est-ce que j'ai trouvé euh, sur euh, ma table Urgent, une lettre. Et tout d'un coup, on est venu vite, on va régler votre problème. Tout d'un coup, il y avait 12 bureaux qui s'étaient, on aurait dit, miraculeusement euh, signalés par un que je connaissais même pas et qui prend mes dossiers, je veux dire de façon à ce que ça puisse aboutir, non mais c'est pas, la... pas un truc de fou ça, et eh ben dans votre vie ça, vous voyez, vous allez euh, ouvrir les yeux, euh, vous allez avoir ce genre de choses, c'est à dire que, euh... <rire> allez, on travaille pour vous, on vous aide, hein? il faut pas perdre courage, euh, parce que il y a des choses qui sont vraiment euh, parfois qui sont très déstabilisantes naturellement, hein, épuisantes quand on construit une maison, c'est épuisant et tout. Mais après, ça sera vraiment, vraiment là, c'est pour aller vers le mieux. Hein, c'est vraiment, vraiment pour aller vers le mieux. Hein. Alors euh, vraiment, c'est encourageant, c'est très encourageant. Alors, euh, bah, c'est encourageant également pour euh, pour la France. Mais non, d'une pipe, elle est quand même marquée en toute lettre, là en ce moment dans ce thème, c'est un truc de fou, voilà, hein? alors les français, on a certainement quelque chose à l'heure actuelle à traverser, et dans le collectif, verso naturellement, et dans le personnel, parce qu'il y a un boomerang de renvoi entre naturellement la maison de la construction personnelle, qui est le Bélier. on a vu que naturellement les planètes hein, se euh, euh, faisait miroir, hein, disons, par rapport au verso qui est, disons, comment euh, aborder, disons, cette nouvelle façon d'être dans mon collectif, dans mon nouveau monde à moi, voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite, wow, vraiment plein de courage et tout, vous avez vu, les paillettes, parce que vraiment, waouh, je suis contente, ça va briller, ça va briller, ça avance les amis, ça avance vous savez, hein, le bout du tunnel, hein, c'est là où il fait noir. Hein. Et bien, écoutez, à la prochaine fois, hein, à la prochaine vidéo, tout simplement. Merci d'être là, hein, les amis. Et puis, euh, je vous like, je réponds à vos commentaires. Quand je peux, pas tout de suite, des fois. Enfin, voilà, hein, m'en voulez pas. Euh, m'en voulez pas aussi, des fois, pour des bourdes que je dis ou que je fais et tout. Je les rattrape, disons, en écriture. Euh, je pense naturellement à ma... Certaines, certaines annonces, je me dis, mais que je suis allée, enfin, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave ça, hein, voilà, merci à vous de votre gentillesse à hein, me signaler des petits trucs des fois, je le prends bien, c'est bien, je l'enlève tout de suite et je corrige, je vous le dis, hein? je vous remercie, c'est très très gentil, au revoir les amis, au revoir, au revoir.